Depuis lundi, au château de Jeanville dans les Yvelines, se déroule le camp Oasis. Il y a une centaine de personnes qui suivent en simultané des formations aussi diverses que la permaculture, l'internal family system, euh, des formations sur le vivre ensemble et puis euh, de juridique et financier. L'idée, c'était le quatrième festival qui a lieu ce week-end. et On voulait proposer pour les gens qui le souhaitaient de venir la semaine avant faire des formations longues sur plusieurs journées. L'idée, c'est d'accompagner euh, tous ces citoyens qui veulent créer des lieux et donc là, ils ont sur place pendant cette semaine et pendant ce week-end à disposition plein d'experts, des gens qui ont créé des lieux et du coup c'est l'occasion d'avoir de, des retours d'expérience et d'apprendre. C'est vrai qu'on a un, un réseau très divers, il n'y a pas une bonne façon de monter un oasis. En revanche, il y a une bonne façon de faire qui marche à tous les coups, c'est de se faire accompagner et de se former.